Chers traders et investisseurs, jeudi 19 décembre, bonjour. Les marchés paraissent calmes puisqu'ils ne bougent peu en variation, mais ils ne le sont pas du tout. Donc si les variations sont très faibles en fin de matinée, les mouvements, en particulier sur les DAX, furent violents dans le courant de la matinée. Donc l'intraday reste passionnant ce matin. Il n'y a rien de changé en swing trading, bien évidemment pas de nouvelles positions, nous patientons. Mais il faut noter que le DAX a perdu maintenant plus de 300 points sur ses plus hauts d'il y a 4 séances. Et cela ne s'arrête pas pour le moment. Donc nous verrons bien. Dans ce contexte, Animé, nous avons ce matin réalisé trois trades gagnants sur 3 accompagnés d'une très belle médaille. Nous ne serions pas étonnés que l'après-midi soit au moins aussi actif. Nous attendons les fêtes avec sérénité, nous serons présents. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.